Nous avons de la chance cette année côté produit Amazon Echo. Après mon test de l'Amazon Echo Show 15, je vous propose mon test des Amazon Echo Buds. Ces écouteurs qui viennent de sortir dans leur deuxième génération en France auront de quoi vous convaincre. Doté d'Alexa pour simplifier votre journée, simplifier l'accès à la musique, simplifier l'accès à l'information, combiné à une technologie de réduction de bruit active et un son plus que sympa, vous allez être servi. Mon test des Echo Buds. C'est maintenant, c'est parti Tout d'abord, commençons par regarder ensemble le design de ces Amazon EcoBuds. Nous sommes sur un design assez minimaliste, assez simple, assez soft. Nous avons une boîte de recharge, un boîtier de charge de 66,8 mm par 26,6 mm par 39,1 mm. Lorsqu'on l'ouvre, on voit directement nos petits écouteurs et on aperçoit à l'avant du boîtier une petite diode qui indique la batterie du boîtier. Ces deux petites diodes indiquent la batterie des écouteurs. À l'arrière du boîtier, on retrouve hop, le port USB-C pour recharger le boîtier et un petit bouton pour faire l'appairage. Maintenant, regardons de plus près le design des écouteurs. Nous sommes aussi sur quelque chose d'assez minimaliste, assez simple. On a un embout intra-auriculaire et ici, une petite zone tactile pour pouvoir naviguer dans nos musiques, mais on en reparlera dans la prise en main. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'éventail d'accessoires pour permettre une bonne adaptation des écouteurs à nos oreilles. On va voir différentes tailles d'embouts intra-auriculaires afin de mieux matcher avec la taille de nos oreilles, mais au-delà de ça, on aura aussi des ailettes qui vont s'ajouter sur les écouteurs de cette manière, on enlève l'embout intra, on prend les lettres avec correspondant à l'écouteur et on la fait glisser jusqu'à entendre un petit bruit qui nous dit qu'elle est bien fixée. Ensuite, on peut remettre notre petit écouteur intra et là on on aura des écouteurs qui vont pouvoir même s'accrocher avoir un maintien maximal. Mais on en reparlera dans la partie confort de cette vidéo. Mais personnellement, je suis fan des petites ailettes. Dans tous les cas, il y en a pour tous les goûts. petites, grandes, sans, avec. Bref, là-dessus, Amazon a bien pensé. Pour finir avec les accessoires, on peut évoquer aussi qu'il y a bien entendu un petit câble de recharge directement inclus dans la boîte. C'est toujours sympa d'y avoir pensé. Et des petits guides. Installation. Pour info, les écouteurs mesurent 20 mm par 19,1 mm par 19,1 mm. Ils restent au niveau design assez discret, en oreille et assez confort, on va en reparler. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de ces écouteurs. Oui, car ces écouteurs embarquent une panoplie aussi de technologies dedans. On va voir des écouteurs déjà disponibles en deux versions, on peut dire. Une version avec un boîtier qui se recharge filaire et une version avec un boîtier qui se recharge sans fil. Il y a 20 euros de différence entre les deux versions, entre les deux boîtiers. Au niveau audio, ces écouteurs embarquent un audio dynamique et une suppression active de bruit. On va retrouver différentes technologies dans ces petits écouteurs qui nous permettent ce rendu. Tout d'abord, ces écouteurs contiennent des haut-parleurs premium qui livrent un son net et équilibré. On va retrouver aussi un driver dynamique compact et de haute performance pour des graves plus puissants et des aigus plus fidèles. La suppression de bruit et Alexa vont être gérées par une puce avancée inclus dans ces écouteurs. Toute cette technologie audio combinée avec trois microphones qui vont nous permettre de mieux nous entendre et de supprimer les bruits qu'on aimerait supprimer permettent vraiment d'avoir ce rendu à la fois net, précis et clair. Au-delà du son, on a une autonomie annoncée suffisante pour affronter la journée. Les écouteurs auront une autonomie de 5 heures en écoute pour un total de 15 heures avec le boîtier. Et Amazon a inclus une recharge rapide qui va permettre en 15 minutes d'avoir deux heures d'écoute. Ces écouteurs sont résistants à l'eau d'une classification IPX4 et ils sont dotés de multiples éléments de protection et de contrôle de la vie privée. Vous pourrez par exemple désactiver le micro, écouter et supprimer les enregistrements audio que vous avez fait avec Alexa, etc. etc. tout en gardant cette petite dimension éco-responsable. Car 21% des plastiques utilisés dans la fabrication du boîtier de charge proviennent de plastiques recyclés post-consommation. Ainsi que 98% de l'emballage de cet appareil est à base de fibres de bois provenant de forêts gérées de manière responsable ou de filières de recyclage voilà grosso modo pour les grosses caractéristiques techniques de ces écouteurs bien entendu ils incluent alexa mais ça on va le voir tout de suite dans la prise en main oui car dès que vous aurez déballé ces petits écouteurs que vous ouvrirez le boîtier et que vous mettrez un de vos écouteurs en oreille une amie une très chère amie alexa vous dira d'associer le boîtier les écouteurs avec l'application alexa on aura donc besoin d'allumer notre petite application alexa et les écobuds seront directement trouvés. L'appareil recherchera les écouteurs. On pourra cliquer sur continuer, faire l'appairage de ces écouteurs, puis on aura encore un petit guide d'utilisation virtuel hein, en vidéo qui va nous montrer Comment installer par exemple les ailettes, quelle taille choisir, comment installer les écouteurs dans nos oreilles et bien entendu comment contrôler les écouteurs avec le pavé tactile. On aura aussi la possibilité d'activer du coup localiser avec Alexa qui nous permettra d'utiliser une fonction sport, mais ça on va en parler juste après, liée à ces écouteurs. Ensuite lorsqu'on mettra les écouteurs, on pourra les retrouver directement sur l'application Alexa sur l'écran d'accueil. Là par exemple Alexa me dit que l'écouteur droit a une batterie inférieure à 10%. On va retrouver ça sur l'application. On va pouvoir ici avoir trois boutons. Un pour activer et désactiver le micro. Un pour activer ou désactiver le mode environnement. Et un pour lancer une séance d'entraînement, comme je vous disais, de sport. Cette séance d'entraînement va nous permettre d'avoir notre tracé GPS et de suivre du coup notre allure, nos kilomètres, nos calories, tout en écoutant du coup de la musique. C'est vraiment sympa. On imagine bien que l'application Alexa pourrait se diversifier avec ses différents usages et aller toujours plus loin, notamment avec de nouveaux produits. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur la petite roue crantée pour pouvoir ici gérer le mode économie d'énergie par exemple, activer Alexa main libre qui nous permettra du coup de parler à Alexa dès es que je vais dire Alexa je vais pouvoir parler, activer la réduction active de bruit en mode ANC ou en mode environnement ou désactiver tout le, le mode réduction active de bruit bloquera tous les sons alors que le mode environnant permettra de laisser passer les bruits environnants par exemple lorsque vous allez courir il vaut mieux mettre le son environnant pour pouvoir savoir s'il y a un vélo une voiture etc alors que si vous êtes à la salle sur un tapis et que vous voulez vraiment vous enfermer dans votre bulle vous mettez réduction active de bruit vous allez pouvoir aussi personnaliser les contrôles tactiles car oui je vous le disais il va être possible de contrôler les écouteurs. De base, toucher une fois les écouteurs permettra de mettre pause, les toucher deux fois permettra de mettre le titre suivant et trois fois le titre précédent. Un appui long permettra de mettre le mode ANC ou mode environnant. Mais vous allez pouvoir aller plus loin dans la personnalisation. Par exemple, en disant que toucher deux fois, votre écouteur gauche permettra de faire le titre précédent et toucher deux fois l'écouteur droit le titre suivant. Et à la place de toucher trois fois, mettre par exemple, toucher trois fois l'écouteur gauche baissera le volume et toucher trois fois l'écouteur droit augmentera le volume. Et si vous ne voulez pas forcément passer par notre ami Alexa, vous allez pouvoir cliquer sur assistant natif pour par exemple dire qu'un appui long sur l'écouteur gauche appellera votre assistant vocal natif à votre téléphone. Bref vous avez vu la prise en main est assez simple et il y a plein de possibilités, vous allez pouvoir vraiment choisir ce qui vous intéresse ensuite autre critère très intéressant dans la configuration c'est l'égaliseur vous allez pouvoir du coup gérer les graves, les médiums ou les aigus en fonction de vos préférences afin d'avoir vraiment les écouteurs et un son qui à votre envie. Voilà grosso modo pour la prise en main de ces écouteurs. Maintenant, on va faire un petit aparté sur l'intégration d'Alexa dans ces écouteurs. En quoi l'intégration d'Alexa dans ces écouteurs, dans ces Amazon Echo Buds, peut vraiment vous faciliter la vie Vous le savez, Alexa est un assistant vocal qui va vous permettre de mieux vous organiser, de vous divertir ou plus encore. Dans ces écouteurs, il y a certaines fonctionnalités, certaines demandes que vous allez pouvoir faire à Alexa qui vont vous faciliter par exemple votre sport, vous faciliter votre quotidien ou vous faciliter simplement l'utilisation des écouteurs. Commençons par le plus simple, l'utilisation de ces écouteurs sans les pavés tactiles. Car oui, avoir Alexa directement en main libre, le mode main libre que je vous ai montré de l'avoir activé vous permettra de, par exemple de dire Alexa augmente le son, Alexa plus fort, Alexa moins fort, Alexa chanson suivante, bref vous allez pouvoir faire tout ce qui est possible en tactile sans les mains. Deuxième possibilité ça va être de vous divertir de jouer de la musique c'est un petit peu l'essence des écouteurs vous allez pouvoir dire à Alexa par exemple joue et hit du moment ou Alexa joue de la musique pour faire du sport vous allez même pouvoir aller plus loin. En vous divertissant en demandant par exemple à alexa de reprendre votre livre audio si vous avez téléchargé l'application audible vous allez pouvoir dire par exemple alexa lis le hobbit sur audible bref cette petite partie c'est une partie que vous allez utiliser tout le temps vous allez mettre vos écouteurs dire toujours du du moment et on est parti on va courir troisième possibilité ça va être de rester informé vous allez pouvoir dire alexa quelles sont les nouvelles alexa quelle est la météo bref vous aurez toutes les informations qu'Alexa peut vous donner sur les enceintes, échos, etc, directement dans vos oreilles. Quatrième point, ça va être de rester organisé avec ces écouteurs. Vous êtes en train de courir, je ne sais pas, vous êtes en train d'écouter de la musique, en train de jardiner. Et vous vous souvenez, hop, qu'il faut que vous achetiez de la farine. Vous pouvez dire simplement Alexa, ajoute farine à ma liste de courses. Bref, toutes les fonctionnalités d'organisation d'Alexa, ajoute moi un rappel, ajoute ça à mon calendrier. Vous allez pouvoir le faire directement via les écouteurs. Lancez un minuteur, lancez un minuteur lorsque vous êtes dans votre cuisine, ok. Mais si par exemple vous dites Allez, petite session de gainage des abdos, Alexa, lance-moi un minuteur d'une minute, je me fais une petite minute de, de gainage d'abdos après ma course à pied, bah vous aurez votre minuteur dans les oreilles directement sans avoir à lancer un minuteur tac tac tac euh, sur votre téléphone. Ça va vraiment vous permettre d'englober toutes les fonctionnalités d'organisation qu'Alexa vous permet directement avec des écouteurs. Pour aller plus loin, vous allez pouvoir bien entendu aussi contrôler votre domotique parce que via Alexa vous allez pouvoir dire allume mon studio, vous pouvez dire éteins les lumières, vous allez pouvoir aussi appeler vos proches en disant Alexa appelle. Midi. Ou encore Alexa, connecte-toi à l'éco-show que vous avez mis dans votre cuisine via drop-in Pour pouvoir parler à une personne qui est dans votre cuisine ou dans une chambre Bref, vous l'aurez compris, vous faites le plein de fonctionnalités d'Alexa qu'avec ces petits écouteurs On finit cette vidéo par mon retour d'expérience au niveau confort, autonomie et son C'est parti alors quel est mon ressenti d'avoir testé ces écouteurs à travers différentes situations En dehors du fait d'avoir intégré Alexa Et qui moi voilà, me facilite la vie Lorsque voilà, j'ai mes écouteurs Parce que toutes mes listes de choses à faire Mes listes de courses etc Sont incluses dans mon application Alexa Donc ce que je vais faire avec mon Amazon Echo Show 15, je vais pouvoir le faire, l'ajouter avec mes écouteurs lorsque je suis dehors. Et ça, c'est d'autant plus pratique. Mais au-delà de ça, qu'en est-il du confort Alors, le confort de ces écouteurs est vraiment adapté, je trouve, à toutes les oreilles, notamment avec les ailettes. Moi, qui aime utiliser des écouteurs lorsque je vais faire du sport, je trouve que avoir la possibilité d'ajouter ces petites ailettes permettent un maintien optimal. Lorsque je fais du sport, que ce soit du running ou alors du sport un petit peu au poids du corps, il m'arrive souvent de taper un petit peu dans mes oreilles. Et c'est ce maintien qui permet de garder un bon confort pendant le sport. Ensuite, parlons du confort à proprement parler. Sachant que ces écouteurs ont 5 heures d'autonomie, les garder dans les oreilles pendant 5 heures sera un jeu d'enfant. Il n'y aura aucune gêne sur ce temps donné. Ensuite, parlons de l'autonomie. Les 5 heures sont atteignables. Pour toutes mes utilisations, j'ai à chaque fois atteint au moins les 4 heures. En fonction de si je travaille avec, si j'écoutais de la musique, si je m'en servais juste pour réduire le bruit ambiant, C'est une autonomie annoncée par la marque qui se tient. Même si cette autonomie est correcte, on aurait pu s'attendre un petit peu plus. Heureusement que la recharge se fait rapidement et que le boîtier plus écouteurs permet d'avoir 15 heures d'autonomie qui nous permettront de tenir un, deux jours. J'ai quand même aimé le fait de pouvoir recharger les écouteurs avec cette recharge rapide. Parce que moi, la situation qui m'arrive tout le temps, c'est de me dire, allez, je vais courir, je prends mes écouteurs et il n'y a plus de batterie. Donc le fait de pouvoir les charger, d'attendre une dizaine de minutes, du temps de me préparer, etc. Et d'avoir au moins quelques heures d'écoute dans les oreilles, ça me permet d'aller faire mon sport sans souci. Pour finir, au niveau du son, on est sur un son largement convaincant. Pour cette gamme de prix, les performances sont étonnantes. Les basses sont bien gérées, les aigus aussi et la réduction de bruit est optimale. Le fait de pouvoir gérer aussi tout ça via les options et l'égaliseur, c'est parfait. Bref, à 119,99€, vous aurez des écouteurs avec un son convaincant, un maintien qui va pouvoir être optimisé en fonction de de vos envies, de vos activités, grâce notamment aux petites ailettes et aux différents embouts intra-auriculaires. Et vous aurez aussi Alexa inclus dans des écouteurs et optimisé pour vous faciliter la vie. Voilà les amis pour mon test des Amazon Buds. Si vous avez d'autres questions sur ces produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.